Bonjour les amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo qui fait partie de mon défi quotidien qui est issu du programme Millésime votre meilleure année où je vous promets de, de vous montrer mon quotidien et comment je vis en optimiste et aujourd'hui ben voilà, je suis arrivé à la, à la gare Montparnasse, j'ai un rendez-vous à Paris demain matin et je voulais juste vous dire que la fatigue est au fond l'ennemi de l'optimisme je suis fatigué, j'ai faim, donc ça aussi, euh, j'ai pas bien mangé aujourd'hui. J'avais un petit peu la nausée. Euh, et en fait, quand on est fatigué, on ne supporte plus grand-chose. Alors euh, d'habitude, je supporte, je suis très très tolérant. Et j'étais assis à côté d'une jeune étudiante en, en comment ça s'appelle Une jeune étudiante en infirmerie, une infirmière quoi qui va à Paris pour, pour étudier. Et euh, cette étudiante, il me semblait que euh, tout, euh, tout ne marchait pas. Son chewing-gum faisait du bruit, son ordinateur faisait du bruit, elle se craquait les doigts, quand elle baillait, elle faisait du bruit, et je ne supportais plus ça. Voilà, euh, c'est la fatigue, la fatigue et l'ennemi de l'optimisme, tout simplement. Euh, alors que d'habitude, bah, je prends ça euh, plutôt avec beaucoup de patience, beaucoup de philosophie. Et euh, je me lève, euh, c'est ce que j'ai fait aussi. Je me lève, je vais prendre, faire un petit tour euh, au wagon-restaurant. Euh, voilà, mais juste euh, là, je vais, j'ai hâte d'aller à l'hôtel pour pouvoir me reposer et passer demain une superbe journée. Allez, je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Et puis, dormez à temps. Ciao.